mais c'était cette ambiance générale où on formatait les élèves pour euh, une fausse république. La chance que j'ai eue, c'est vraiment une chance, j'ai été professeur d'éducation physique, Bac plus 4, et il se trouve bien sûr qu'il faut être bon en, en sport et en, en activité physique, mais on fait de la philosophie, on fait de la psycho de l'enfant. Deux années de PEDA et aussi de la connaissance du corps humain, du système nerveux, etc. Quand un élève de sixième passe plus de 35 heures, le cul sur une chaise, devant un professeur qui parle, mais, mais c'est complètement dingue quand on y réfléchit. Alors moi, quand, comme j'étais prof de gym, je n'allais pas les emmerder par des discours, et je leur disais, bon ben voilà, lâchez-vous un peu, parce que retrouvez votre équilibre. C'est-à-dire que je ne mettais pas de notes. Et euh, j'essayais de faire en sorte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 L'école, ça devrait être un lieu, un, un lieu où on essaye d'élever l'âme, déjà, pour citer Krishnamurti, parce que je trouve que c'est un philosophe assez extraordinaire, on, on a du mal à se libérer du connu, parce que euh, l'homme est malheureusement routinier, et euh, il a pris l'habitude d'être pris en charge, et on ne lui a pas donné l'habitude, en particulier l'école, gravissime, l'école n'apprend pas à se prendre en charge, elle apprend à écouter... À exécuter et donc euh, on est tous formatés par l'école de la république et, et donc alors je, je, je, je généralise pas parce qu'il y a des profs qui sont très conscients du problème et d'ailleurs ça bouge hein, en ce moment dans l'éducation nationale l'éducation c'est vraiment aider l'enfant à se construire lui même et d'être à son service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 Moi, je me suis posé les, des questions, mais pourquoi on me fait étudier systématiquement, sans demander mon avis, l'équation AX2 plus BX plus C Qu'est-ce que ça va m'apporter pour, pour, dans, dans ma vie Jamais on m'a demandé qu'est-ce que j'étais, qui j'étais, et jamais on m'a demandé de favoriser mes envies de vivre, mon axe de vie, jamais. C'était l'axe de, de, de la vie du système, c'est clair, il y a une corrélation très claire entre les besoins de l'industrie et de la société et la production scolaire. Parce que c'est une forme d'institution de, de, de, productive. L'éducation voilà. à l'individualisme, l'école, il y a bien joué aussi. J'ai ma note, ne copie pas, aucune collaboration. Donc ça, euh, là, euh, ils ont fait fort. La peur du regard de l'autre, c'est encore... Euh, peut être lié aussi à l'attitude des parents par rapport aux enfants. C'est qu'une une éducation trop sévère, euh, trop dogmatique, fait qu'on transfère la peur du père en particulier à la, à la peur du regard de l'autre. Donc on a peur de mal faire. Euh, euh, L'enfant n'ayant pas été encouragé pour faire quelque chose, eh bien, euh, il a peur de prendre une initiative devant les autres. Donc la peur de l'autre, c'est quand même...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 Plus de moyens, bon, je dis pas, euh, bon, c'est les profs qui demandent ça, alors l'État lui donne moins de moyens, parce que voilà. Et, mais c'est jamais une, euh, une réflexion sur ce que c'est un élève, ce que c'est que la matière première de l'école, c'est quand même l'enfant. Voilà, jamais, j'ai jamais vu ça. <musique> Déjà, si tous les profs avaient l'équivalent de deux années de psycho de l'enfant comme moi j'ai eu, ça serait vraiment intéressant, mais aussi de, de la connaissance du corps humain, du système nerveux, etc. Donc tout ça, ça devrait être un tronc commun avant même d'étudier le spécifique pour lequel ils sont faits, profs de maths, prof d'anglais, etc. Donc s'il y avait véritablement une éducation des professeurs à ce niveau-là,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 c'est apprendre à monter sur la à grimper sur la montagne de l'autre c'est l'apprentissage du dialogue l'apprentissage de l'écoute euh, l'écoute en, en, entre les, les élèves donc on essaye aussi de se mettre à la place de l'autre et puis après on n'a pas assez je pense qu'on n'élève pas assez euh, l'esprit humain dans le sens de la solidarité donc si euh, on crée d'emblée des collaborations euh, à l'intérieur de l'école, ça, ça permettrait aux, aux, aux adultes de dire « mais moi, je, je pourrais peut-être aussi collaborer et être vraiment un citoyen, non pas citoyen de l'école républicaine, mais un citoyen de l'humanité, et que pourrait être peut-être qu'au-delà de mon petit confort personnel, j'ai besoin, j'ai envie de rencontrer l'autre et puis peut-être d'apporter mon édifice à une société, surtout celle-ci, qui est complètement en déroute ».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 euh, propose que, ça se fait déjà, mais d'une manière alternative, mais que l'éducation nationale propose qu'on reçoive régulièrement des élèves ici, enfin des jeunes ici, et euh, participer aux tâches quotidiennes. Et dans les tâches quotidiennes, euh, boire, manger, dormir, il y a tellement de choses à travers ça à découvrir, ne serait-ce que voir comment on a pollué la nature, etc. Pour moi, euh, la campagne devrait être un vivier scolaire, où on irait de ferme en ferme et qu'on proposerait aux parents, même pourquoi pas pour un demi-salaire, de recevoir trois ou quatre élèves chez eux pour changer de... pour les volontaires, ch ch changer de climat, changer d'espace, etc. On a réussi ce qu'on a entrepris. Mais la plus belle chose qu'on ait jamais eue, c'est nos quatre enfants qui ont entre 32 et 40 ans. Et c'est souvent à l'âge adulte qu'on voit les bienfaits d'une éducation qui correspond vraiment à ce qu'est l'éducation. Donc, euh, euh, je vais donner quelques exemples concrets. Euh, no, notre fille Christelle, euh, en seconde ou en troisième, nous dit, papa, maman, j'étais encore prof, hein, euh, je ne veux plus aller à l'école. Elle, elle avait un peu peur de notre réaction, puis nous, euh, Brigitte et moi, on se regarde, super, génial, <rire> elle ne veut plus aller à l'école. Euh, ben, pas de problème, les vacances passent, septembre arrive, papa, maman, alors là elle, elle était toute triste, euh, je vais retourner à l'école. Alors nous on était très tristes, et on lui a dit pourquoi, ben tout simplement parce que c'est pas tellement que j'ai envie vraiment d'aller à l'école, mais moi je me rends compte que maintenant toute l'année je vais tout seul, toute seul parce que tous mes copains seront, et mes copines seront à l'école. Mais on lui a dit « Écoute, ce n'est pas un problème. Euh, on va t'aider à faire ton emploi du temps plutôt que tu fasses plus tard la queue à la NPE. » Et euh, on lui a fait un programme. Euh, en fonction justement de ses besoins, elle, elle s'intéressait à faire des bijoux. On a été voir un bijoutier, et elle a fait des bijoux pendant trois mois. Et après... Euh, bah, elle s'est lassée, pourquoi pas, parce qu'à un moment donné, un enfant il, il a besoin de toucher à tout normal et d'explorer. Et après, j'ai envie de faire du cirque. Ben, on a dit pas de problème, on a téléphoné à l'école Fratellini à Paris. Et elle y a passé euh, un an et demi. Elle s'est démerdée toute seule, elle a rencontré des amis, elle a fait de la coloc. Et donc, à 17-18 ans déjà, elle apprenait la vie. Elle apprenait à, à se faire à manger, à avoir des copines pour partager, etc. Pour faire des petits boulots, etc. Donc elle est rentrée vraiment dans la vie très rapidement. Et puis après, elle a, envie, elle a eu envie, elle était intéressée par le paramédical. Et on lui a payé pendant trois ans, autour de ses 20 ans, des cours de naturopathie. Et aujourd'hui, euh, elle a un cabinet de massage thérapeutique à Nantes et comme elle, elle, elle, on lui a appris à évoluer et à s'écouter, au bout de sept ans de réussite, de monter un cabinet pour réussir, elle l'a réussi, elle dit « j'ai envie de faire autre chose », elle arrête. Elle a pris l'habitude d'écouter sa vie, son évolution et de faire évoluer les conditions de, ses propres conditions de, de vie euh, euh, en, en rapport avec son désir profond et ses besoins. Et donc, aujourd'hui, euh, euh, hier, elle nous donnait à relire son mémoire de Qigong elle, elle va faire du Qigong. Et du Qigong énergétique, c'est-à-dire qu'après avoir massé les gens, elle s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait et qui pouvait se guérir sans toucher le corps, simplement avec le, so, sa propre énergie. Et donc, euh, elle fait un mémoire sur, euh, euh, sur l'onde du dragon dans le Qigong. Voilà. Bon, ça c'est un exemple. Euh, Gilda, à 17 ans, notre aîné, euh, décide de partir voyager. On lui donne 5000 francs à l'époque, c'était, je ne sais pas moi, pas grand-chose, hein, 300 euros, j'en sais rien, euh, et un, un sac poubelle pour dormir. Et ben, pendant deux mois, il a fait sept pays d'Europe, il est revenu, et il avait, et, et il avait euh, en gros 1000 euros, trois fois plus qu'on lui avait donné. Et à, à 17 ans, il s'était enrichi. Il avait vécu euh, quelque chose d'extraordinaire. Bon, nos deux filles sont parties en Espagne en stop. Tout le monde nous a dit « vous êtes fous ». Non, elles sont parties en stop. C est, c est, on n'est pas fous. Non, on n'est pas fous. On a confiance. Voilà. Et, et donc, euh, notre fils Gwenaël a compris le message. À 20 ans, il avait sa maison qui lui est revenue à 900 euros. Et il avait sa terrasse en Cévennes pour, pour se fabriquer sa nourriture. Voilà, donc nos enfants, ils ont compris. Et ce n'est pas du tout, du tout des marginaux. Et il y en a trois qui sont dans, dans la thérapie alternative. Voilà. Et ils sont tous musiciens. <rires>